Sophie Payouchevillard, chevillard coordinatrice du réseau Plateau à la CCI des Côtes d'Armor. Je suis ravie en fait, de la conférence que M. Udry a menée ce matin. C'était fort agréable de l'écouter. Et puis c'est surtout, en fait, ça a donné de l'enthousiasme aux chefs d'entreprise et puis après qu'ils puissent eux-mêmes trouver des solutions, qu'à chaque questionnement ou problématique, qu il y ait une solution et surtout qu'ils puissent aussi aller des fois dans les zones d'inconfort parce qu'ils trouveront aussi de, des solutions. Il faut également qu'ils puissent s'entourer. Donc M. Udry a su en fait expliquer le déroulé de notre plénière et aussi alimenter avec sa propre expérience, entrepreneurs, également maintenant aujourd'hui de conférenciers et auteurs. Donc ça a été très riche, je d'intérêt et également de, de questionnement et puis j'espère beaucoup de solutions et des clés pour nos membres plateaux.